Salut Dédé j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur un gros nid de frelons asiatiques Je vais vous montrer ça Mais les clients ils l'ont remarqué ici Vous voyez le haut de la maison c'est ouvert en fait Et ils ont vu des vagues viennent de frelons Passer par là Du coup ils sont allés voir Vous avez la petite porte ici Donc on va rentrer par l'intérieur Je vais vous montrer ça Allez c'est parti on est dans un gîte Donc voilà ils vont avoir des clients qui vont arriver Donc il faut se débarrasser de ça Ah ça c'est un petit ventilateur à batterie Voilà je vais mettre la combinaison J'aurai ça dessous j'aurai un peu moins chaud J'aurai chaud mais un peu moins Voilà c'est plutôt sympa j'ai trouvé ça sur internet Allez je vais vous montrer ça Vous allez voir qu'il est beau le nid Il est beau ouais. Je vais pas trop m'approcher quand même au cas où. Voilà, un joli petit bébé de frelons asiatique Je vais m'approcher tout à l'heure, j'ai pas besoin de l'échelle. Normalement à bout, à bout de bras, je devrais pouvoir le piquer. Je vais essayer de vous, de vous faire des gros plans dessus. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller et je vais mettre ça dans la combinaison. Allez, c'est parti pour le combat, vous avez vu, j'ai le petit ventilo dans la combi, Tranquillos. allez, on ferme les fenêtres quand hein. même, allez, c'est parti, bon j'espère que vous allez bien, n'hésitez hein. pas à me le dire en commentaire, allez, allez, on va aller voir ça depuis près, vous voyez les lunettes de protection, ce qui réside d'abord de l'attaque. Voilà. Allez. Vous êtes prêts les DD On regarde ça. J'ai déjà des attaques. Allez, on va pas trop tarder, on va, on va mettre la poule directement parce que là il y a des milliers et des milliers de frelons. Je me suis je me fais déjà attaquer. Je vous montre ça. Et regardez-moi quand il t'énerve déjà. moi <coughs> On Grosse attaque Grosse attaque Alors demain que j'ai les lunettes, je vous le dis, parce que je sens le, le venin au niveau de la bouche. Hein. Regardez-moi comment je peux attaquer. Regardez-moi regardez ce magnifique. la main, regardez la main, regardez la main, comment il m'attaque la main. Vous voyez ça C'est une attaque de fou, une attaque de fou. D'ailleurs, il va falloir que je m'éloigne, que je fasse attention de ne pas rentrer à l'intérieur. Allez on va reculer un peu, regardez Regardez celui-là, on essaie de traverser, l'effet de manger la grille Hop, dégage Alors derrière quelle distance je suis, je suis encore attaqué Je vais encore sortir On va fermer la porte il y a encore des freins autour de moi qui attaquent la GoPro. Bon, je fasse attention parce que la DD mobile est juste là. Allez, je vais ranger le matériel et je vous reprends juste après. Mmh. Ouh, il a fait chaud, il a fait chaud. Bon, vous avez vu ce gros nid dans un gîte Impressionnant quand même. Hein bon, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Et moi, je vous dis à très bientôt les DD. Quoi t'es pas abonné à DD Frelent